La gestion des phobies. Voilà une question qui m'est souvent posée. Et dans cette série où je réponds au maximum de vos questions, eh bien, je vais aborder cette thématique de la phobie avec la PNL. Alors, évidemment, les phobies, c'est quoi? C'est d'abord une réaction disproportionnée par rapport à une situation qui n'est pas ou peu dangereuse. Je peux avoir, par exemple, peur des souris. Et donc, du coup, j'ai une réaction qui est un peu disproportionnée. Je peux avoir peur des serpents. Alors, c'est normal d'avoir peur, parfois, euh, par exemple, d'un serpent, mais c'est ce qui, ce qui va définir la phobie, c'est cet excès de, de, de réponse. Pourquoi parce qu'il y a un système d'arc réflexe qui s'est constitué dans votre cerveau et qui fait que quand vous voyez, vous entendez que vous, vous ressentez quelque chose, eh bien il y a comme une alerte très forte qui se déclenche, une réaction émotionnelle qui est un peu disproportionnée et qui a tendance à à se répéter. Malheureusement, comprendre pour changer, quand il s'agit de phobie, c'est un peu comme tirer sur ses lacets de chaussures pour essayer de décoller de terre, ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce que propose la PNL Eh bien, c'est de comprendre déjà en quelque sorte qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire de, de faire ce lien entre l'élément déclencheur, par exemple la, la souris qu'une personne ne pourra pas supporter, euh, et puis la réaction qu'elle peut vivre à l'intérieur, qui peut être une réaction de peur, qui peut être une réaction de colère, qui peut être une réaction parfois de tristesse, ou qui peut être parfois une réaction aussi de, de, de dégoût ou toute autre chose. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on va amener la personne à prendre conscience qu'à chaque fois qu'elle voit telle chose ou qu'elle entend telle chose, ça peut être un bruit qu'elle ne supporte pas. Par exemple, j'ai eu il n'y a pas très longtemps un bruit de bouche. personne ne supportait pas ça. Et donc du coup, on, on va aller chercher dans le cerveau l'information, image ou son, et on va détecter en quelque sorte cette réaction qui, pour le coup, est disproportionnée. J'ai connu une personne qui, par exemple, s'appelait Eric, qui ne supportait pas les, les prises de sang. Et donc, du coup, c'était l'objet à chaque fois. Euh, la personne faisait des malaises vagales, hein, c'est-à-dire qu'elle tombait dans les pommes. Et ça, depuis des années, des années, elle avait beau expliquer qu'il n'y avait pas de danger, mais la réalité, c'est qu'à chaque fois, c'était insupportable pour cette personne. Eh bien, on va voir comment on va aider le cerveau à, en fait, recréer, une réorganisation sensorielle entre la stimulation qu'elle peut voir, entendre ou ressentir, et bien sûr la réaction physiologique qui est interne. Et c'est comme ça que la première étape va consister justement à repérer justement ce X, Y, ce X, c'est l'élément extérieur, et puis le Y, c'est la réponse intérieure. Et à partir de cette prise en compte, on va aller chercher ce qu'on appelle des états ressources, dans notre jargon, c'est-à-dire des capacités à, à ressentir quelque chose de puissant, de fort. Au fond, on va connecter la personne à ce qu'elle vivrait si le problème était complètement résolu. Et donc, c'est comme ça qu'on va l'aider à identifier intérieurement des, des ressources, on va aller chercher des, des références, des souvenirs, des éléments dans lesquels, des contextes dans lesquels elle a ressenti cette ressource, entre guillemets, ce sentiment, par exemple, de, de confiance. Et puis peu à peu, on va par des processus mentaux eh bien, euh, faire en sorte que le cerveau puisse réorganiser en quelque sorte ce système sensoriel. Donc c'est un processus qui s'apprend, il se prend un petit peu de temps, il y a des fondamentaux évidemment à acquérir, mais pour l'instant on a des suivis sur plus de 20 ans et, et effectivement c'est redoutable comme, comme technique quand c'est bien accompagné. C'est tout ce que la puissance du cerveau permet de faire. Euh, voilà. Donc si vous avez envie d'en découvrir davantage, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, euh, alors soit pour solliciter un coach qui est formé en, en PNL et qui pourrait vous aider si toutefois vous souffrez d'une phobie particulière, soit vous pouvez aussi euh, découvrir sur nos programmes, vous verrez notamment un programme sur la peur de l'avion qui, qui reprend euh, de manière extrêmement précise comment justement sortir d'une phobie. Alors là, il s'agit de la peur de l'avion, mais on pourrait réappliquer ce processus à plein de situations, y compris à des situations traumatisantes qui, quand j'y repense, eh bien me, me remettent émotionnellement dans une situation qui n'est pas forcément agréable euh, et qui parfois même, me, par le biais de ces blessures, hein, c'est comme ça qu'on va appeler, eh bien diminue ma capacité à agir ou, ou à réagir dans un contexte donné. Donc c'est très, très important de pouvoir justement mieux comprendre comment cette mécanique neurologique fonctionne pour justement vous libérer de ces carcans euh, psycho-neurophysiologiques, en fait, psycho-neurophysiologiques, qui euh, vous mettent dans des états qui sont évidemment euh, limitants la plupart du temps. Voilà, donc n'hésitez pas à trouver des coachs si vous avez besoin, ou à suivre une formation pour apprendre à transformer ça, parce que franchement, aujourd'hui, euh, bah, c'est même curieux pour moi de trouver encore des gens qui ont des, des, des phobies quand on sait avec quelle puissance, en fait, on peut complètement régler ça, pour autant qu'on ait appris, à le faire voilà au grand grand plaisir en tout cas de vous connaître si toutefois vous avez envie d'avancer dans ces directions et puis euh, encore une fois prenez soin de vous prenez soin de vos proches et vraiment profitez de ce, ces occasions en fait de, de grandir de l'intérieur pour vivre mieux cette vie à laquelle probablement vous aspirez merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver